Bonjour à tous, allez c est, c est, on, on continue hein parce que nous on aime bien le JDR et donc on continue, non on continue le JDR parce que nous on aime bien et que vous, vous, vous avez l'air de bien aimer aussi et je vous promets des parties dès qu'on aura euh, le droit, on va, là on fait de la présentation à outrance puis dès qu'on pourra se voir, on commence par ça, moi j'ai presque envie de commencer par ça. Plutôt que de faire un let's play, un énième let's play Légion ou je sais pas quoi, c'est promis on fait un JDR. <rire> et on fera un, on fera un questionnaire, on vous demandera qu'est-ce que vous voulez. Mais j'ai ah mon ouais, idée pardon. moi, je, je, je sais ce que les gens attendent, donc euh, ce sera soit soit de l'alien, soit du Star Wars je pense. Le premier truc qu'on va nous demander, ou ce sera, il y a Coriolis, il y a des Genesis, des et des puis il y aura peut-être... Euh, le Seigneur des Anneaux. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler du Seigneur des Anneaux. Vous le savez, puisque vous avez cliqué sur la vignette. Et on va euh, un petit peu discuter donc, euh, du rire des dragons. Attention, je pense que ça a son importance. Euh, qui, est, euh, qui est donc un, un, un supplément, un supplément euh, de scénario. Euh, on va vous parler de euh, cette gamme en fait euh, du Seigneur des Anneaux qui, qui, qui arrive... En fin de vie, il faut, il faut le dire. Et puis, on ira ensuite euh, regarder un peu plus loin euh, sur l'horizon du haut de cette colline, euh, avec Gandalf euh, sur ma droite et euh, je ne sais qui euh, sur ma gauche. Euh, allez, euh, Frodon ou Boromir, euh, voilà. Euh, sur on la, on ouais, on peur de rien, euh, <rire> voilà. Euh, sur la, sur la, une l'avenir de ce jeu. J'ai envie de dire pas une V 2 mais on en reparlera. Ah, porté, par, euh, porté par, porté euh, par par nos amis de Free League, donc forcément, nous, on a l'œil qui frétille, hein, t'as l'œil qui frétille, hein, je le sens. Ah ouais, mais pas de cette boîte. <rire> et, euh, et qui, en plus, euh, cette, cette version-là dont on vous parle, et euh, la version à venir, sont suivies par euh, notre partenaire Edge. Partenaire, qu'on remercie d'ores et déjà, puisqu'il nous a donné l'intégralité de la documentation numérique nécessaire à cette présentation. Bible pour... le PDF. Nicolas, comment tu va Ça va Ça va et toi Ah bah très bien. Alors, Le Rire du Dragon, c'est le... la, le... ouais, euh... la dernière extension. Ouais, c'est la dernière extension d'une gamme. Je vais Alors je vais... je vais corriger un petit peu tes propos. Mais oui, vas-y, j'ai dit de la merde <rire> Non, non, t'as pas dit de la merde, c'est bien ça dont il s'agit. Mais le jeu de rôle en lui-même ne s'appelle pas Le Seigneur des Anneaux. Il s'appelle ouais, oui. L'Anneau Unique. L'Anneau Unique, ouais. Mmh, mmh. Et effectivement, on parle, on parle d'une gamme de jeux qui s'appelle L'Anneau Unique. Elle a eu pour les intimes. Et parce que euh... des jeux de rôle sur Le Seigneur des Anneaux, il y a eu pléthore quand même. Euh, Alors, pléthore, quoi. non, il y en a eu 4. Enfin, ah ouais. C'est le quatrième. Mm -hmm. C'est le quatrième. Euh, il y a eu JRTM que tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, une boîte rouge avec euh, des illustrations historiques dessus, magnifiques. Mm -hmm. Mais avec un système de jeu abominable. Enfin, <rire> c'est mon avis, hein, mais c'était vraiment à l'époque où on faisait des systèmes simulationnistes. C'était euh, ingérable et ça tuait. Euh, moi, je le trouve, ça c'est un avis personnel, mais moi je trouve que ça tuait le ça tuait l'esprit de Tolkien, alors que justement, je pense, et euh, la plupart, euh, bah, les fans sont fans, mais la plupart des gens qui ont eu l'anneau unique entre les mains euh, diront que c'est certainement une des versions les plus fidèles à l'esprit de Tolkien. Ah ouais, carrément, ouais. Mm -hmm. Je pense, ouais, je pense qu'en termes de jeu de rôle, on pourra toujours trouver à redire, d'aucuns te diront, euh, on s'en fout du système. Mais ça veut en dire en quoi, France. être fidèle à Tolkien bah, c'est quand même un esprit, euh, c'est un, un esprit particulier, euh, le, le médiéval fantastique, à la, enfin l'héroïque fantasy à la Tolkien. C'est euh, la lutte du bien contre le mal, c'est des personnages emblématiques, c'est un univers très fouillé, très connu par une grande population de gens et pas forcément des joueurs, mm -hmm. assez exigeant, mm -hmm. avec beaucoup de poésie derrière tout ça, mm -hmm. très intimidant finalement. Très littéraire étoiles, au final, ouais. Mm -hmm. Ouais, voilà. Et donc, euh, c'est pas évident. T'es pas dans du donjon et dragon, si mmh. je puis me permettre, ou un jeu générique de médiéval fantastique où tu vas te... à la, à arpenter des donjons et, et friter des orques à l'épée à deux mains. Alors, il y a des orques, il y a certainement des choses à... aussi à... À... à découvrir. Mais on est dans un... Voilà, qui dit Tolkien, qui dit Seigneur des Anneaux, qui dit l'anneau unique, dit un esprit particulier. Mmh. À mon sens, est-ce que c'est ce qu'a réussi à faire l'anneau unique on en, on en parlera quand on parlera justement du système de règles mmh. qui euh, ne trahit pas la philosophie de l'univers. Au contraire, le sert. Plus ou moins bien, après euh, c'est discutable. Mmh. Mais il y a une vraie volonté de servir l'esprit Tolkien, à mon sens. Donc ce dernier ouvrage, euh, Le Rire des Dragons, qui est disponible actuellement euh, en, en PDF euh, et en physique. Et en physique euh, six scénarios. Qui peuvent ouais. être abordés soit de façon totalement indépendante, soit euh, de façon euh, euh, campagne. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu en as euh, retenu, toi Alors, bah, bon, au-delà du fait que c'est le dernier ouvrage de la gamme V1, mmh. donc c'est une, une espèce de, de, de conclusion, de clôture. Euh, voilà, c'est l'ultime campagne qui est proposée dans, dans cette gamme d'une dizaine d'ouvrages déjà qui est, qui est paru et de toute beauté. Mmh et euh, un recueil de six scénarios qui peuvent être composés en campagne avec un certain effort du maître de jeu, parce mmh. que les transitions ne sont pas forcément évidentes, mais il peut y avoir une cohérence, euh, une cohérence dans, dans, dans le tout. Mais, euh, mais voilà, ça va, demander à, ça va demander un petit travail du MJ mmh. pour, pour le faire, et puis que ça semble, ça semble cohérent. Euh, globalement, de quoi il s'agit On est vers la, la, la fin de, de toute cette ère qui a été développée au fil de la gamme, euh, bah, Sauron a, a, a vécu une cuisante défaite après la bataille des cinq anneaux mmh. avec la mort de Smog le Dragon mmh. et elle décide d'envoyer au nord, là où jouent les joueurs essentiellement, euh, un de ses nazgûls, un des spectres de l'anneau, euh, bah, pour une raison très particulière que je ne développerai pas à l'écran. <rire> Et, euh, et, et, et nous, euh, nos aventuriers vont se retrouver mêlés forcément à cette présence maléfique et corruptrice qui euh, s'installe dans, dans leur région. Et euh, au fil d'événements qui vont se décliner dans, dans les six scénarios mmh. et qui vont gagner en envergure, on va partir sur des choses peut-être un peu légères pour arriver à des choses beaucoup plus importantes euh, au fil des scénars et euh, On Très... parlera peut-être de dragons. Intéressant, intéressant ce passage de la légèreté à la, à, à, à, à la gravité parce que précisément là on est dans l'esprit Tolkien, c'est-à-dire que euh, quand on regarde par exemple euh, Bilbo le Hobie, euh, il s'agit euh, d'aller se promener à la quête au trésor et, et, et c'est tout mignon et c'est tout gentil et puis en fait ça se, finit, ça se finit bien mais un peu mal aussi quand même. Et, euh, tout, tout, tout, euh, tout, récit initiatique induit, induit des pertes et induit euh, un passage euh, vers, vers euh, ce que j'étais et ce que je vais devenir et qui je suis, euh, que je découvre dans le chemin. Donc euh, là aussi, une fois de plus, dans ces scénarios, on part le cœur léger et on revient le cœur gros. <rire> Euh... à la fin de chaque campagne de l'anneau unique effectivement, ouais. les personnages auront vécu quelque chose qui les auront bouleversés. Mm, mm. donc euh, le personnage au départ et le personnage à la fin aura beaucoup changé mm. et, et, et, et typiquement dans le rire des dragons si tu, si tu enfiles les 6 scénarios effectivement, au début tu partiras sur peut-être un objet euh, particulier au départ et, et à la fin tu vas te retrouver à faire des rencontres euh, impressionnantes peut-être des personnages Très connu dans l'univers mmh. à affronter un méchant euh, non négligeable mmh. et peut-être te frotter euh, un dragon ou des dragons <rire> ou des dragons, ce qui serait pas simple, mais voilà. Euh... Au niveau donc de cet ouvrage, on a dit que c'est le dernier euh, de la gamme 1. On reviendra sur la gamme 1 avec ses systèmes, puis un petit peu revenir sur l'historique de cette gamme avant d'aborder la suite. Mais avant tout, on a dit que c'est le dernier. Euh, ouais. Est-ce que... Euh, donc, on va pas s'adresser à ceux qui connaissent déjà et qui pratiquent déjà. Euh, voilà un, un beau final pour vous. Euh, ceux qui découvriraient le jeu par l'intermédiaire de cette vidéo, euh, est-ce que c'est le moment de s'y mettre euh, tu vois, le, le recul qu'il peut y avoir, c'est oh, « c'est le dernier de la gamme, Est-ce que ouais, j'attends la 2, nanani ». Alors déjà, plusieurs questions. Est-ce que c'est des scénarios qui sont abordables, comme ça, je m'y mets, je me lance dans le jeu, je vais commencer par ces scénarios-là Est-ce que c'est un conseil à donner Je sais pas. Et puis surtout, est-ce que... Euh, alors là, ça, ça, ça, ça se rattache aussi à ceux qui sont sur la gamme, cette première gamme. Est-ce que ce sera crossplay Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser votre matériel de jeu de la première gamme euh, sur la suite. Il y a plusieurs euh, questions. Oui. Commence par la première. Ouais. Première question, tiens, j'ai envie de me mettre euh, à l'anneau unique maintenant. Est-ce que je peux attaquer par le recueil de, mm. du Rire des Dragons Oui, tu peux. Ouais, d'accord. Tu, tu peux prendre le livre de, le livre de règles, ton écran, t'aider, euh, acheter euh, le Rire des Dragons, et faire, jouer, euh, et faire jouer les six scénarios à tes joueurs. Ouais, Intéressant. Tu n'es pas obligé d'avoir joué les campagnes précédentes avant. Intéressant. C'est pas un problème. La seule nécessité, ce sera de... En fait, ce, ce recueil de six ces, de ces scénarios va, à, va en complément d'un supplément qui décrivait une région, mmh. Erebor. Mmh. La région... Il y a eu un supplément dédié à la région d'Erebor et le Mont Solitaire. Et Comme c'est un petit peu le setting de, de la campagne, mmh. c'est bien d'avoir le supplément Erebor et le Rire des Dragons. Donc les deux, les deux vont bien ensemble. Oui, parce que le supplément va me donner des clés, euh, des clés de, de narration, des clés de, de règles Exactement. pour le MJ, ah bah oui. alors que plein là, plein de détails de de, de, lieu, de, de, ouais, de rencontres, plein de choses, ouais. Il va te donner de la consistance et de la crédibilité ouais. à ta partie en fait. Alors que là, je vais avoir les, je vais avoir les, les, ma campagne qui va, qui va avec quoi du coup. Euh, au niveau de la gamme 1, du coup... Ouais. Euh... Alors, oui, c'est la fin d'une gamme, mais ça ne le rend pas caduque. Voilà, c'est ça, ça ne euh... le rend pas caduque. C'est une gamme qui date, qui date de quand, tu sais ça, ça... Ouais. C une dame, c bah, elle a déjà 10 ans. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a une dizaine d'ouvrages développés mm -hmm. sur 10 ans. Ça a été créé par un, un monsieur qui s'appelle Francesco Nepitello, qui est italien, mm -hmm. et qui a réussi à... Enfin, à, à, à mon sens, qui a réussi à, à faire le, le jeu euh, Tolkienien... Euh, et qui colle à l'esprit, je trouve, de, de, de l'héritage de Tolkien, qui est lourd hein, à porter. Ouais, ouais carrément. Ouais. Ouais. Cette gamme-là, euh, l'anneau unique, ça se passe 5 ans, euh, en gros 5 ans après ce qu'on a vu dans Bilbo le Hobbit, mm -hmm. dans le Hobbit, mm -hmm. la guerre, euh, la, la, la bataille des 5 armées, etc., la mort de Smog. Et ça se situe entre 60, je, alors j'ai pas une idée très précise, mais 60 peut-être 80 ans avant le début du Seigneur des Anneaux. D'accord, ok. Ce qui explique Donc, euh, dans, qui est est que Sauron est et... encore là, quoi. Voilà. Ouais. Et on est, oui, mais ce rond, en fait, il est là sans être là, mmh. et son nombre commence à se répondre. D'accord. Et euh, en fait, euh, en fait la, le, le réveil de Smoke, c'était une de ses premières œuvres. Et puis, euh, voilà. Donc il est là sans être là. Il n'est pas au sommet de son art comme il peut l'être dans Le Seigneur des Anneaux. Mmh. D'accord. Ce qui, qui laisse une plage de, de quelques dizaines d'années euh, libre au maître de jeu et, et à ses joueurs pour pour faire un peu ce qu'ils veulent dans cet univers. Mmh. La V1, c'est concentré sur une région en particulier, qui est du, du côté de la, de la, de la, forêt, euh, la forêt noire, euh, le Mont Solitaire, Delle, le lac, etc. Tout ce qu'on a vu dans Bilbo Hobbits, en fait mmh. c'est plutôt cette région-là, mmh. à l'est. Mmh. Et euh, toute la gamme s'est déclinée là-dedans, même s'il y a eu euh, des suppléments qui ont un peu décrit euh, Brie ou euh, le Rouen, etc. Mais, euh, mais les, les campagnes qui sont sorties, les différentes campagnes qui sont sorties, sont vraiment dans cette région-là. D'accord. Euh, ce qui sera différent avec la V2 On y reviendra et après on y, revenira, on, y ouais, reviendra on y reviendra après, après exactement Il y, y a quoi dans cette gamme 1 au final Il Livre de règles Oui, euh... des, des spéciaux parce que c'est un système qui, alors, il ne nécessite pas Tu peux jouer avec des dés euh, classiques mm -hmm. C'est un système qui se joue avec des D12 et des D6 voilà hmm. J'ai le droit voilà, pour faire un ça, D12 dans, faire de jeter deux D6 alors Ah non, deux D6 c'est qu'il vaut pas un D12 ah, Mais bon. euh, Oh là là, sacre bleu <rire> On oh, va <rire> faire taper Mais le D12 que tu utilises, tu peux acheter les, les D12 de la gamme, parce qu'ils ont triste. ça de particulier que le 11 va avoir le symbole de l'œil de Sauron. Eh ouais. et, et que la... le 12... Et que le 12, c'est la rune de Gandalf. Ah. Alors que tu tires l'œil de Sauron ou la rune de Gandalf, C'est pas la même. Arrivera pas à la même chose. Ah, c'est carrément. <rire> donc, euh, t'imagines bien. J'imagine. Euh, donc voilà, c'est un, un système assez simple à base de compétences et de traits. Les jets ne sont pas censés être euh, très fréquents, mais ouais. euh, quand ils arrivent, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Et effectivement, bah, avec ce D12 qui va se balader, euh, on va jouer avec l'espoir ou l'ombre mm -hmm. qui, qui s'étend et qui peut entraîner la, mélo la mélancolie chez les joueurs. C'est très marrant d'avoir euh, mis ouais, le 11 ouais. et le 12, et pas le 20 et le 12. Ouais, ouais, assez... Oui, le, le, le 1, c'est pas bon non plus, hein, mais le... il mais... un... vaut mieux avoir un 1 que qu le 2 seront. Hein. Ouais, clair. Euh, ça, c'est plutôt conseillé. Euh, que dire de plus Ah oui, il a la particularité, et c'est en ça que cette gamme -là, de l'anneau unique et ses ce, règles ont la particularité de, de développer un thème qui est très important dans l'univers de Tolkien, c'est euh, le voyage et la communauté, mmh. euh, parce que bien bah, bien comme bon. on a connu la, la communauté de l'anneau, mmh. bah, les joueurs vont constituer une communauté d'aventuriers aussi à chaque fois, et il y a tout un pan de règles qui est développé dans ce jeu, qui va s'orienter justement sur ce que fait la communauté entre les parties mmh. ou entre les scénarios. D'accord. Ce qui est assez intéressant. Alors, Le système est un petit peu lourd selon certains. C'est quelque chose qu'on faisait peut-être naturellement dans les jeux de rôle, mais là, il est formalisé par un compendium de règles qui est pas mal. Hein. Il y en a il y en a qui aiment beaucoup ce système, il y en a qui sont moins fans. Quand tu dis ça, moins, c est, c est... C est ce, qui, ce qui se passe entre les parties, entre, entre chaque partie, c'est savoir si, si la communauté s'est dissoute entre, entre deux histoires, si, euh, c'est quoi en fait ouais. Alors pas dissoute, mais entre deux histoires, chacun rentre chez soi, mmh. raconte ses aventures, mmh. se soigne, mmh. se, euh, améliore ses compétences, enfin il se passe plein de choses. Et puis il peut, se passer, en fait, il peut se passer des mois, des saisons entre deux histoires mmh. et, euh, et le système te permet de, de simuler ça Ah c'est génial Et, euh, et c'est sympa parce que ça, ça, apporte, ça apporte cet esprit de Tolkien de, de la communauté tu vois, Quand ils rentrent à Foncombe et qu'ils peuvent rester exactement, exactement. Un, un, un long moment avant de se décider à de repartir à l'aventure Bah il ouais. se passe malgré tout des choses mmh. Et euh, les joueurs avancent, les persos avancent Et ça, ça c'est quelque chose qui est très prégnant, dans... c'est ce qu'a apporté l'anneau unique mais ta question, j'y reviens, c'est que tu, voilà. dit, tu me demandais ce que proposait la gamme et Et la gamme, effectivement, est, est très riche. Euh, je te dis, une dizaine d'ouvrages avec ouais. euh, livres de règles, écrans, dés, euh, campagnes. Mm -hmm. Il y a plusieurs campagnes. Euh, chaque campagne peut s'appuyer, comme on l'a vu pour Le Rire des Dragons et Erebor. Chaque campagne s'appuie aussi sur un supplément de régions mm -hmm. qui va rentrer dans le détail des régions. De chaque coin, de chaque euh, rocher, de chaque arbre de chaque troll qui va se trouver derrière ce rocher et ce euh, qui, euh, qui, euh, qui va donner une épaisseur à l'histoire et, et je pense que quand on joue dans les terres du milieu c'est ça dont on a envie on a envie de retrouver ce, bah, cette magie d'un pays qu'on a tous euh, arpenté en lisant les romans en voyant les films et qu'on a envie de retrouver c'est en ça que l'héritage n'est pas toujours facile à, à assumer euh, il faut qu'il qu y ait quand même cet esprit autour de la table de jeu c'est pas toujours évident mais le jeu t'aide euh, à respecter ça. Ouais, puis j'ai en, envie de dire que c'est comme le, c'est comme le Star Wars, c ces deux univers-là, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, tout le monde a une expérience euh, de ces, de, de ces, de ces deux univers aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, oui, on, ça, tu peux. Tu à, à peux. Exactement. Tout et tout le ouais. monde a, tout le monde a une expérience et pour euh, pour euh, l'intégration et l'implication euh, dans son rôle, euh, pour peu que le mec veuille faire du jeu de rôle imagine mal qu'il n'ait pas connu ni Star Wars ni Le Seigneur des anneaux ou alors vraiment c'est genre euh, j'emmène ce euh, Ouais ouais voilà, j'emmène un pote, il y connaît rien mais vous allez voir. Mais je veux dire par là euh, L'intégration dans l'univers et puis, euh, puis l'identification au personnage, elle est quand même portée par, euh, par le vécu de tout à chacun, qui est que ces deux univers-là sont très très forts et très prégnants dans la culture et dans la pop culture de toute façon. Donc là on n'est pas du tout dans des Genesis qui demandent un gros effort et un gros investissement. Euh, J'ai un peu envie de dire, euh, viens comme tu es, tu trouveras ta place dans le Seigneur des Anneaux, parce que si t'es un, si un gros bœuf qui a envie de taper, bah, tu vas trouver ta place dans le Seigneur des Anneaux. Et puis si t'as plutôt envie de te la jouer euh, littéralement, et, et, et un peu précieux, tu trouveras aussi ta place dans le Seigneur des Anneaux et tu n'auras pas de difficulté à composer ton personnage dans ces univers-là parce qu'ils sont tellement portés par l'inconscient collectif que ça passe. quoi. Il y a de ça, oui, effectivement. Et tu veux jouer un Hobbit, tu veux jouer un nain, tu veux jouer un Elf euh, de la Forêt Noire, ou tu veux jouer un béornide ou un Bardide ou ces humains un peu particuliers euh, aux motivations diverses et variées, dont la Baston. Mm -hmm. euh, oui, c'est <rire> offert. Ouais. Là, et puis, je te dis, le... C'est en ça que c'est bien fait. Ils ont vraiment. Napitello, Na il a fait un, un, un beau truc. C'est qu'en plus, le système sert cet esprit. Mmh. Donc euh, voilà, il y a une fidélité. C'est ce que je disais en préparant la, la vidéo. Dit, il y a l'esprit Tolkien. Et là, on n'est pas dans un médiéval fantastique générique quelconque. Euh, on, est, on est vraiment dans, dans l'univers de Tolkien. Freeling a décidé de reprendre le sujet. Napitello, il fait partie des gens qui euh, travaillent sur ce sujet-là ou ou pas Ouais, il est dans l'équipe ouais. des gens qui ont refondu ok. Ah euh, oui, c'est son bébé. Hein. Euh, donc euh, c'est donc quand même un gage de, de, de pérennité et de, et de prolongation. Euh, ouais. Est-ce que, euh, est que... Bon, j'imagine que le système, hein, on a dit plus de 10 ans, et commence à être un peu vieillot, à, à, à avoir un peu les, les reins qui grincent, euh, même si ça va être euh, euh, conservé au niveau du D12 et du D6 euh, pour pour cette V2, j'imagine qu'il va y avoir un nouveau souffle. Euh, déjà, il ouais. y a un nouveau souffle sur les sur la zone et sur euh, et sur ce qui est traité puisqu'on va changer euh, de situation géographique. Est-ce qu'on va changer de temporalité ou si s'avancer un petit peu Et euh, est-ce que euh, ben, euh, tout le matériel que j'ai pu avoir euh, avant. Euh, sera euh, euh, pour attendre à cette V2 voire être réutilisée est que, mmh. j'imagine, la réponse est oui, mais mon personnage que j'ai eu dans ma V1, je vais pouvoir continuer à le faire vivre fond. dans la V2. Enfin, voilà, tout ça, vas-y, dis-nous tout. Heureusement, c'est Free League, déjà. On peut, on, ouais. peut, on peut le dire, on les aime bien, nous. C'est un gage de qualité. Et, et je le redis, c'est important, on l'a dit en début de vidéo, mais il faut le redire avant d'aborder cette, cette V2, c'est qu'à l'issue du KS qui a très, très, très, très bien marché, euh, Edge euh, va assurer la traduction. Alors, le KS n'était qu'en anglais, et euh, là, Edge va assurer la traduction intégrale de ce qui a été euh, proposé euh, dans le KS. Je te laisse la parole, j'en ai trop dit, vas-y. Sauf la version collector. Oui, euh, c'est normal. Free League, effectivement, euh, le mois dernier, a, a, a effectué un, un KS sur la V2 de The One Ring, donc mmh. l'anneau unique. Mmh qui a été un succès euh, retentissant, mmh. deuxième euh, performance en termes de jeu de rôle mondial et euh, premier euh, premier KS qui a explosé les records euh, en Europe mmh. avec 1 million 600 000 euros à peu près, ouais, on compte plus. Ouais. Et euh, donc voilà, gros gros gros gros succès, gros, euh, grosse déclaration de confiance de la communauté et, euh, et Frilic qui, qui remporte le bébé, euh, c'est un gage de qualité. Ouais, ouais, Après sur l'aspect graphique, on Là, on peut voir euh, sur l'aspect graphique, il y a un changement de portage. Ouais, complètement. C'est peut-être plus, peut plus sombre, mais parce que justement, on s'aventure ouais. un peu plus dans le la timeline où l'ombre de Sauron commence à s'étendre. Moi, bon, on ne l'a pas Et abordé, euh, ouais. mais euh, je trouvais que euh, cette gamme dont on sort n'était pas foufou au niveau graphique. Enfin, moi, je suis pas, pas adhéré. suis pas été au... fan Non, non je n'ai pas été fan, alors que celle qui arrive, par contre, je suis complètement addict. Quoi. Alors, bon, voilà, il y, y en a pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent euh, l'ancienne version, d'autres qui préfèrent la nouvelle. Euh, bon, bah, c'est ça, c'est des problèmes des directions artistiques. On peut pas plaire rapidement. Mais euh, ça marque quelque chose. Non, on ne jettera pas toute la V1 parce que la V2 arrive. Il euh, y, y a des suppléments de contexte, par exemple, qui serviront forcément de la V1 vers la V2. Je sais qu'il y a l'extension sur Brie, la ville de Brie qui, qui est sortie en V1, qui, qui servira dans la V2 puisque c'est la région. Mm. Si tu veux te référer au Rouen, par exemple, et que tu as le supplément de la V1 pour pour jouer dans le rohan et elle se servira dans la v2 comme mmh. tu l'as dit les règles resteront les mêmes alors effectivement maintenant après dix ans d'expérience elles sont revues corrigées. on, on, repeint, on repeint en repeint en couleur free league on améliore des choses on allège on allège des, des concepts mmh. parce qu'il a eu du rétexte de, de joueurs pendant dix ans hein, mmh. et euh, peut-être la phase de communauté sera revue etc donc oui on nous promet de garder euh, le, le corps le, le, le fond du, du truc et euh, mais voilà, c'est une mise à jour, c'est une V2, c'est une V2, une version améliorée, augmentée, euh, repolichée. Et donc, et euh, si euh... vous voulez pouvoir vous resservir de votre V1 que vous n'avez pas encore acheté, mais que vous allez plonger, telle des victimes que je suis également, dans la V2 en physique, ce serait peut-être intéressant d'acheter la V1 en dématérialisé. clairement, c'est ce que j'allais y venir. <rire> <rire> j'allais y venir, voilà. Si, si, si, Excuse-moi, je tu si, si toi, public, t'es comme Pierre et que tu vas sauter sur euh, ah, la oui, traduction de Edge de la V2, euh, mmh. traduction Free League et que tu veux quand même te référer à des suppléments de la v 1 oui, ben, bah, le PDF est fait pour toi. Évidemment. Donc, il euh, y, y a tout ce qu'il faut. Et euh, donc, oui, je disais, euh, effectivement, Edge s'est engagé à traduire tout ce qui, euh, ce qui a été promis par Free League ce qui est génial. Merci, Edge. Mmh. Sauf, sauf, voilà, la version collector, parce oui. que dans le cadre du KS, pour les early bird, enfin, au début, Mais ça c'est bien, moi je, je suis... Mais moi je suis pour ça parce que moi j'ai été early bird sur des jeux de rôle et euh, je suis fâché parce que les trucs que j'ai eu en early bird j'ai retrouvé chez un autre de nos partenaires qui est Philibert, ce qui sous-entend que bon voilà early bird, euh, bon euh, je m'étais abolidé comme un malade pour avoir des trucs et puis au final on a pu les acheter euh, après coup, j'étais un on peu... Ouais, c'est ça, mais je suis un peu colère quand même, je suis un peu chiffon, comme on dit, tu vois, ouais, parce que moi j'aime bien, enfin, euh, je trouve que c'est normal, moi ça, là, pour le coup, pour, f... les ouais, fidèles, pour ouais. le coup, Freelig, ça, me, ça me choque pas, je suis, euh, je suis pour ce genre de choses, je pars du principe que quand on soutient un projet comme celui-là, en plus, euh, avoir une excuse, c'est normal. Ouais, donc voilà, euh, fin de la V1 avec le rire des dragons, ce qui ne veut pas, ce qui ne veut pas dire la fin de l'anneau unique, bien au mm -hmm. contraire, puisque... Il renaît, euh, tel le Phoenix, dans une V2 qui a été acclamée par la communauté, d'où le record. Mmh. Et euh, je pense qu'on a des belles choses qui arrivent. La particularité de la V2, et merci Frédéric qui arrive, c'est qu'il va y avoir une boîte d'initiation ou de démarrage. Je ne sais pas encore si on est sur le modèle initiation ou démarrage. Évidemment. Mmh. Et là, c'est top. Enfin, moi, moi, je suis fan de, de ce genre de produit. Bah, ouais, parce ouais, que faut... si, si tu es un peu timide, il ouais. n'y euh, bah, a rien de mieux pour, te, pour goûter. Au et, goûter au gâteau et si le gâteau te plaît. Euh... Et puis on les met, euh, on les met en, en vignette là, mais des présentations de kits d'initiation et des kits de démarrage de chez Frig, on vous en a déjà fait plein et euh, ils sont tous, euh, boule, ils non. sont tous, euh, ils sont tous au top. Donc vraiment, voilà. il faut pas, il faut pas, il faut pas s'en passer. On a, euh, c'est quoi l'horizon qui s'avance vers nous euh, Bon bah déjà, il va, le KS est Alors, terminé, oui. il va falloir ouais, le KS livrer Il y a le Covid, euh, abracadabra Livers. Covid. Livraison de la version anglaise pour les, les pledgers euh, fin de l'année, déjà. Pff, je suis jaloux. Ce qui veut dire que... Je spécule, mais euh, Threlig a déjà bien travaillé sur le sujet pour qu'il soit capable de sortir en fin d'année une gamme aussi complète. Ce qui veut dire qu'à mon avis, Edge est en passe de recevoir les PDF de leur côté. Mm -hmm. et ils sont peut-être déjà à l'ouvrage pour mm -hmm. commencer la traduction. Mm -hmm. Donc je pense que... Je n'ai pas d'annonce, je n'ai pas de scoop, je ne sais rien. Mais bon, euh, mon avis, dès 2022, on aura euh, l'anneau unique en, en VF. De toute façon, Edge, euh, ils ont fait euh, l'appel de Cthulhu euh, là, il euh, n'y a pas longtemps. Euh, ça s'est super bien passé. Hein. Euh, ouais. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que, pour ce qui est de la traduction, on dit Oh, Star Wars, il euh, y a du retard, il y a du retard. Mais il y a du retard parce que c'est Star Wars. Et oh, parce, parce que. C'est la les... traduction qui est en retard. Oui, non, et voilà, c'est ça. En plus. Et en plus, c'est pas la traduction qui est en retard. C'est euh, voilà, c'est d'autres, c'est d'autres raisons. Là, on part voilà. avec free league. Il y a aucune raison pour que ça se passe mal, voire même. Il y a toutes les raisons ouais. pour que ça se passe bien. Donc, euh, donc voilà, tu avais pris... Les pour la, la version anglaise, ils seront à l'heure, ils seront dans les temps, ce mmh. sera beau. Et voilà, déjà, derrière, déjà et il n'y hein, aura pas de retard induit par, euh, par le KS. Par, on en est sûr parce que c'est des gens qui travaillent très bien. Tu avais plein de toi, ou non, tu te dis, je vais rester confort, je vais attendre la VF étant donné que ça sort ouais, euh, J'attends la VF. La... Ouais, je suis vraiment dans le mode euh, francophile et Ouais. ouais. Euh, J'attendrai la VF de Edge. D'accord, OK. Comme, ah bah, disons qu'en fait, comme ils ont annoncé pendant le caisse, c'est oui, ouais, les gars, comptez, comptez sur nous, on traduira tout. Mm -hmm. Bon bah ok, on vous attend les copains. <rire> <rire> ça aurait pu leur porter préjudice, puis au final, ça a même oh, peut-être joué euh, en leur faveur parce qu'on l'a dit, le caisse a été une, une vraie réussite. Ouais, et eh bien écoute voilà, euh, un grand merci pour cette présentation je fais une synthèse très très courte hein. le rire des dragons vous avez 6 scénarios jouables en campagne en français au format PDF euh, qui, euh, qui est disponible là euh, en ce moment euh, on est sur une gamme 1 bah, qui arrive en fin de vie parce qu'elle a eu une très très belle vie euh, pendant 10 ans euh, qui va ensuite se lancer sur une V2 qui est pilotée par euh, Free league avec un KS qui était retentissant euh, Edge qui s'engage euh, et qui a déjà signé pour euh, la traduction de ses ouvrages euh, en VF et donc la capacité, euh, soit pour ceux qui sont déjà dans cet univers de reporter toute la gamme qu'ils possèdent euh, sur les jeux à venir soit pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient comme moi euh, alors je découvre pas l'univers du Seigneur des Anneaux mais cette version euh, JDR euh, bah la possibilité d'acquérir toute la première saison, on a envie de dire, euh, en, en dématérialisé pour pouvoir se concentrer en physique sur, euh, sur, euh, sur la V2. Merci beaucoup Nicolas, une Avec fois plaisir. encore et encore et encore pour ton expertise. Euh, je tiens à te remercier parce que tu apportes énormément de, voilà, de, de, de, de perspicacité sur, sur les présentations JDR et tu sais que voilà, on commence, les gens commencent à... On, on te réclame. Hein oh ouais, ouais, euh, C'est trop est hey, trop. Hey, <rire> et où ouais, Nicolas, j'ai dit, hein, dit hein, qu'à l'avenir vous seriez euh, plus connu que moi. <rire> Mais ça me, fait, ça me fait en tout cas super plaisir et je te remercie beaucoup pour les, notamment les deux dernières présentations qu'on a faites et puis pour cette formule qui, qui en tout cas, je vous l'assure, va se pérenniser pendant très très très longtemps. A très bientôt, on vous Merci souhaite euh, de bons jets. Hein, de bons jeux et puis surtout de bons jets, surtout pas de 11. En fait je cherchais parce que je me disais attention <rire> faut pas faire de 11 Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et pour ne surtout pas réveiller sauron, mais juste sortir de sa sieste le bon vieux Gandalf. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Je, je, je lis. Tu lis seulement les règles maintenant Non. <rire> mon PDF au cas où j'ai besoin de me réfléchir. Les rires du dragon. Rire. On voit vraiment mal. Hein. Ouais, on voit, ne on on voit, voit pas. Bien. Mais ça tombe bien. Il a... rien de toute façon. Et ça tombe bien, il ça... y a de la surimpression. C'est pour ça. Ouais, tu, feras... tu feras ce qu'il faut. Il fera ce qu'il faut. 3, 2, 1.